Donc, bienvenue dans le local principal de stockage des, des collections du Musée Bolo. Donc, vous avez pu déjà voir un petit peu à quoi ressemblaient les collections du Musée. Donc, il y a pas mal de matériel. c'est plusieurs milliers d'ordinateurs. Je pense qu'ici, vous avez environ 2000 ordinateurs micro-ordinateurs, ordinateurs ordinateur mini, comme on les appelait à l'époque. Donc, c'est les plus gros qui sont un peu plus loin là-bas. Donc on part des années euh, va dire 60 pour aller jusqu'aux années 90. Donc euh, vraiment tout le, toute l'histoire de l'informatique depuis euh, les débuts. On a aussi les euh, consoles de jeux, on a aussi euh, tout ce qui est euh, euh, périphérique, donc les imprimantes, euh, les, tout ce qui est joystick, parce que naturellement quand on a des jeux, il faut avoir le joystick qui va avec. Euh, la documentation, c'est très important pour nous aussi d'avoir la documentation donc c'est des milliers et des milliers de magazines, euh, des livres, tout ce qu'il faut pour faire fonctionner le matériel aussi, et donc le logiciel aussi. Donc voilà, pour arriver dans le vif du sujet, donc, euh, ce local nous est prêté par euh, LK Informatique, une entreprise euh, d'informatique à Lausanne, euh, depuis l'année euh, 2001. Euh, donc ça fait euh, plus de 15 ans euh, qui paye ce local pour nous, euh, qui est mis à disposition gratuitement. Donc voilà, c'est vraiment généreux de leur part et c'est grâce vraiment à Elka qu'on a pu augmenter à ce point les collections et avoir aujourd'hui une collection qui est de l'ordre des, des, des plus grandes collections en Europe et que ça soit qualitativement et quantitativement. Donc Elka nous a demandé il y a 2-3 ans... Euh, si on ne pouvait pas trouver une autre solution, parce que le conseil d'administration de l'entreprise commence à se demander euh, pourquoi est-ce qu'on stocke du vieux matériel. Euh, donc moi je le sais, mais c'est vrai qu'ils sont pas, pas forcément cette fibre. Euh, donc euh, ils nous ont demandé de trouver une solution. Donc la première solution c'était déménager. Mais vous, vous imaginez bien que le problème du déménagement là c'est qu'il faut euh, euh, plusieurs camions pour transporter ces dizaines de tonnes de, de matériel. Euh, L'autre solution, c'est de sous-louer le local et pour ça, il faut de l'argent. Et LK est d'accord de nous le sous-louer. Ça veut dire qu'à partir de septembre de cette année, on va devoir trouver de l'argent pour... Euh, je vais aussi atteindre le mien parce que sinon je... Un instant, excusez-moi, c'est la nouvelle technologie. Voilà. Voilà, donc à partir de septembre de cette année, on va devoir commencer à payer ce local. Euh, c'est de l'ordre de 40 000 francs euh, par an pour louer le local. Alors, à savoir que... Cette sera ajoutée, à cette partie-ci sera ajoutée la partie d'à côté, qui est utilisée aujourd'hui par Elka pour euh, le stockage de meubles et d'archives. Ça va être quoi, le double C'est un peu moins que le double, parce qu'ici c'est sur deux étages. Donc, euh, mais disons qu'on aurait une place vraiment supplémentaire importante à, à côté. Euh, comme Elka risque de nous euh, payer encore un petit peu de, durant l'année 2018, euh, ce n'est pas sûr qu'on aura tout de suite l'espace à côté. Mais voilà, donc ça, ça nous ferait... Euh, au fur et à mesure, on pourrait commencer à utiliser l'espace d'un côté. Donc, aujourd'hui, on cherche 40 000 francs parce que c'est le loyer pour une année. Donc, ça nous laisse voilà, une bulle d'air pour une année. Euh, mais naturellement, que si on pouvait trouver un peu plus et que cette bulle d'air tienne sur 5 ans, ça serait quand même bien plus agréable. Et c'est pour ça qu'on dit on cherche 40 000 francs jusqu'au 30 juin, parce que le, le mois de septembre est une échéance à très court terme. Euh, mais on cherche en fait 200 000 francs sur 5 ans. Alors maintenant, j'aimerais faire un petit euh, retour en arrière sur le, le, le musée Bolo, peut-être pour donner un petit peu, il y a beaucoup qui connaissent, mais voilà, ça, tout le monde sera au courant de comment ça s'est passé. Donc, le musée Bolo, en tant qu'exposition, existe depuis 2002. L'exposition se trouve donc dans les locaux de l'EPFL, la Faculté Informatique et Communication. Euh, on a un espace là-bas de euh, 300 mètres carrés environ. C'est un petit musée, mais c'est un musée sympa, sympa quand même. Euh, on avait euh, créé une exposition en 2011 avec le soutien de la Loterie Romande. Donc on a pu engager pour cela des, euh, des, professionnels de, des muséographes professionnels. Donc on a une exposition qui n'est pas simplement un alignement de machines, euh, qui ne montre pas simplement une évolution technologique, mais qui vraiment essaye de présenter l'histoire de l'informatique comme une histoire en fait, d'une machine avec un homme à côté. Hein. Donc une relation entre euh, l'homme et la machine, la société et la machine. C'est une exposition qui est plus grand public. Donc ça, c'est pour ce qui est du musée. Euh, depuis 2001, on a une association, l'association des Amis du Musée Bolo, l'association ABCM. C'est notamment grâce à eux que vous allez avoir un superbe apéro et des démonstrations d'anciens ordinateurs fonctionnels là-bas. Donc l'association est toujours aujourd'hui très active, fait Plein de choses avec cette collection, on organise des événements, typiquement la nuit des musées de Lausanne, où c'est notre gros événement de l'année, où on présente beaucoup d'objets, beaucoup de machines en fonctionnement. Ça a toujours un énorme succès, notamment le, le Game Lounge, où on a euh, plus, plusieurs consoles de jeux et ordinateurs avec des jeux. Donc là, ça fonctionne toujours très bien, euh, y compris avec les plus jeunes, qui s'amusent beaucoup avec les vieux jeux vidéo, pas seulement les, les nouveaux. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est des événements, c'est aussi l'association qui organise les visites guidées et euh, elle a aussi un travail intéressant qui est la récupération de données euh, de, anciennes, hein, obsolètes, euh, sur des, des supports obsolètes, typiquement des disquettes ou comme ça. Donc là, euh, régulièrement, on a des personnes, soit des privés, soit des entreprises qui viennent vers nous pour nous demander si on peut récupérer euh, ces données. Et donc, on, nous, on a tout le matériel, on a des machines fonctionnelles et on a euh, aussi les compétences qu'il faut typiquement au niveau de l'électronique. Euh, des fois, il faut aller réparer des choses. Donc ça, c'est l'association. Depuis 2007, il y a une fondation qui a été créée parce qu'on s'est bien rendu compte que l'association, voilà, c'est très bien. Il y a beaucoup de travail qui est fait. Mais pour avoir un gage un peu de sérieux et puis pour vraiment faire de la recherche de fond, euh, il nous faut une fondation, surtout en Suisse, c'est souvent comme ça que ça marche. Donc la fondation a été créée en 2007, dont je, je suis le président l'association, maintenant je me suis un peu retiré, comme ça euh, tout le monde peut faire un peu ce qu'il a envie, c'est pas toujours moi qui décide tout. Donc maintenant je suis président de la, de la fondation Mémoire Informatique, créée en 2007. Donc la Fondation gère le musée, euh, s'occupe un peu des, des projets à plus long terme où il faut trouver vraiment des fonds importants et on travaille main dans la main avec l'association. Donc comme je l'ai dit, le musée euh, cherche à raconter une histoire, c'est pas seulement euh, présenter des objets euh, liés à l'histoire de l'informatique, mais vraiment raconter l'histoire du numérique, euh, se baser sur les collections euh, anciennes que vous voyez là euh, pour parler... Du passé, mais aussi du présent et si possible même du futur, hein, c'est-à-dire réfléchir vraiment à cette évolution du numérique. Euh, le musée est euh, assez reconnu maintenant, on a vraiment une certaine visibilité en, dans la région, on fait partie de l'association des musées suisses depuis déjà pas mal d'années euh, et on a des contacts vraiment au niveau international avec euh, tous les musées euh, similaires euh, dans le monde et, et avec les collectionneurs en tout cas en Europe. Voilà, maintenant, j'aimerais parler un petit peu euh, du, du futur aussi du musée. Euh, en fait, on a deux euh, projets en parallèle. Le premier projet, c'est celui qu'on lance aujourd'hui, qui est de sauver les collections. Ça, c'est le projet le plus important. Je vous ai parlé de septembre. Naturellement, on doit trouver de l'argent rapidement euh, pour payer le loyer de ce local. Euh, mais en parallèle de ce projet... Euh, on a un projet en fait de créer un musée, le musée du numérique. Alors c'est un nom de projet, c'est peut-être pas le nom définitif, mais le musée du numérique qui justement euh, serait une continuité par rapport à ce qu'on a fait euh, de ces, ces dernières années, notamment avec l'exposition disparition programmée, comme je vous ai expliqué, qui, était pas, simple, simplement euh, qui pas simplement une évolution, qui n'expliquait pas simplement une évolution de la technologie. Euh, donc ce musée du numérique raconterait vraiment l'histoire du numérique. L'idée, c'est d'avoir un endroit Propre à nous, hein, parce que là on est hébergé par les PFL au niveau du musée, euh, c'est très bien, on remercie énormément les PFL parce que grâce à eux on a un espace permanent, mais ça pose différents problèmes, euh, notamment euh, c'est dans un espace qui est ouvert, à hein, les PFL, euh, on n'a pas de gardien, donc ça c'est l'avantage, on ne paye pas de gardien, mais le désavantage c'est qu'il n'y a pas de billetterie, donc on n'a juste pas de rentrée, zéro rentrée, donc là ben, ça, ça part déjà mal pour un musée si on n'a pas de billetterie. Donc ça c'est le premier, premier, première chose. Euh, aussi le fait qu'on soit lié à l'EPFL, ce n'est pas toujours un avantage parce que lorsqu'on parle du musée Bolo, euh, c'est associé directement euh, à l'EPFL et, et souvent les gens pensent qu'on est financé par l'EPFL totalement, ce qui n'est pas le cas l'objectif voilà, de ce projet, c'est vraiment professionnaliser le, le musée Bolo, euh, le musée du numérique, qui pourrait être le, nouvel, le nouveau nom, euh, avec des moyens humains, humains renforcés, c'est-à-dire avoir au moins un salaire. Une chose importante aussi pour nous, c'est de conserver ce travail qui est fait au niveau de l'association. Donc vraiment avoir consolidé en fait ce, ce centre de compétences qui existe de facto aujourd'hui grâce à cette association, mais consolider ce centre de compétences et pouvoir comme ça fournir des services, services de récupération de données, de données euh, services de, de visites guidées, peut-être aussi pour la formation. On pourrait imaginer euh, partir sur des anciens ordinateurs pour former des jeunes à la programmation, pour finir sur des plus récents. Enfin, Il y a plein, plein d'idées comme ça qu'on pourrait avoir. Mentionner aussi qu'en euh, dehors de la disparition programmée de l'ordinateur, qui est l'exposition euh, actuelle au, au musée Bolo à l'EPFL, euh, on a des idées de, de faire des expositions euh, thématiques. Euh, typiquement, on travaille en collaboration avec la Maison d'ailleurs à Yverdon, la Maison d'ailleurs qui est donc le musée de la science-fiction. On a déjà fait plusieurs projets avec eux. On, on va encore participer cette année à Numeric Games, ce, ce, ce, ce, ce festival à Yverdon euh, fin août. Donc, l'idée serait de collaborer avec eux, peut-être faire une exposition sur l'informatique et la science-fiction. Il y a énormément de choses à faire là autour. Euh, on avait aussi l'idée de faire un, euh, un peu l'histoire du cerveau électronique, mais pas seulement du cerveau électronique, justement, mais aussi du cerveau biologique, et faire le parallèle un peu entre les deux. On parlait souvent de cerveau électronique pour l'ordinateur dans les années 60. Voilà, donc il y a plein d'idées qui, qui tournent là autour, euh, et vraiment, on a de quoi faire aujourd'hui un musée du numérique qui qui soit vraiment intéressant et qui soit grand public.